Bonsoir et bienvenue tout le monde. Cette semaine, on va donc continuer sur euh, ce que j'ai appelé les préfixes d'ailleurs, je suis pas sûr que ça soit exactement le bon terme parce qu'on va plus loin que juste le préfixe. Hum, on voit aussi les, les, toutes les instructions, les propriétés euh, correspondantes à ces préfixes. Euh, mais préfixe, c'est un mot qui se retient bien, donc je vais rester dessus quand même. <coughs> Tant pis. Ce, cette session Twitch du mardi soir est pas forcément toujours. Hein, Parfaitement, rigoureusement exact. Je préfère être plus pédagogique pour vous permettre de continuer. Donc du coup, on va continuer ce qu'on a, euh, qu a fait la semaine dernière, euh, euh, en essayant de voir tous les préfixes importants, essentiels. On les verra pas tous, tous. Il y en a que je vais volontairement passer de toute façon parce que j'ai pas envie d'y passer jusqu'à fin juin. Donc euh, on va faire cette séance aujourd'hui, une heure, un peu plus d'une heure éventuellement, mais euh, après on s'arrêtera là. Voilà, donc on va passer sans plus attendre sur mon écran. Euh, du coup, toujours quand vous êtes sur Wikidata, pour arriver à Twitch, vous pouvez cliquer simplement ici sur Query Service et il vous envoie. Ou vous pouvez cliquer sur l'URL directement, euh, la taper, vous la mettre en, en favori, en onglet comme vous voulez query.wikidata.org. Euh, déjà, je vais commencer par corriger une erreur que je vous ai faite la semaine dernière. Pour ceux qui se souvenaient, c'est qu'on a vu quasiment toutes les instructions schéma euh, about, name, description, date modified, in language, is part of. Et article, euh, j'ai cafouillé j'ai dit oh, je ne sais plus ce que ça fait. Alors qu'en fait, je sais très bien ce que ça fait. Et euh, c'est important que j'en parle un peu quand même. Surtout que c'est lié par rapport à ce qu'on avait dit. Si vous, vous souvenez de NEM et de About, qui sert à récupérer les liens inter -wiki, bah article il sert aussi à taguer les articles. Par contre, je l'avais mis de la forme 1, schéma article B. Alors, on va mettre une limite, même si là je sais qu'il n'y a pas de résultat. Et ça, ça ne donne pas de résultat. Et euh, j'ai dit il oh, y a un problème, machin, je ne sais plus ce que ça fait. Euh, mais en fait euh, honte à moi, je suis euh, bête, je suis le premier à répéter que les instructions vont pas toujours au milieu, parce que autant on est toujours sous la forme de triplé euh, ABC, sujet, verbe, complément, mais euh, ce qui euh, et les propriétés par exemple entre un élément et une valeur, il sera toujours au milieu. Mais par contre les préfixes et notamment le schéma euh, article va pas toujours au milieu, en l'occurrence là il va à la fin. C'est quelque chose qui a pour, en l'occurrence et qui a pour type d'être un article. Et là, si je le lance, ça marche. J'obtiens euh, en A euh, différents articles. Alors là, c'est des articles sur la Wikipédia en AB, je ne sais pas quelle est cette langue, mais ça s'écrit en alphabet cyrillique. Ce n'est pas très lisible, dommage. Hum, mais vous voyez le principe, c'est des liens à Wikipédia. Et en B, ça sera toujours par contre euh, RDF Type, ça sera toujours la même chose. Ça veut dire que A. Est un article est de type RDF type article. En plus, on l'a vu RDF type. J'aurais dû m'en souvenir que ça marchait comme ça. Et, et c'est pas totalement anodin. Du coup, si je fais hop là comme ça, il m'en donne aussi euh, tiens, toujours 10. Ça doit être par alphabétique d'ailleurs, peut-être. Oui, c'est pas alphabétique parce que AB c'est doit être le premier wikipédia Il devrait A. Parce que c'est ce serait comme langue, mais peu importe. Et je vois que la première lettre cyrillique là, c'est un A aussi A Cyrillique, mais ce serait bien pour l'alphabétique. Plus pas strict, mais pas loin. Abkhaz, c'est possible à Charazin. Bonne idée, un hein. ab Abkhaz. Ceci dit, si je cliquais juste sur un lien, on aurait tous la réponse sous et bailli en temps en direct. Wikipédia. If you don't understand Abkhazian, donc c'est effectivement l'Abkhaz. Voilà, donc schéma article, euh, j'avais fait l'erreur de le mettre au milieu à la place du verbe, alors qu'en fait c'est un complément. Euh, et ce qui est important de savoir, c'est qu'aussi la plupart des trucs qu'on tape, là aussi je tape schéma par exemple, il euh, y a un petit détail à remarquer dans toutes les propositions, c'est que 90% du temps, ça commence par une lettre minuscule sauf article et si vous avez un peu suivi ce que je viens de dire c'est qu'en fait quand c'est une minuscule c'est un verbe et quand ça commence par une, une majuscule c'est un complément en fait c'est un peu plus compliqué que ça ça marche pas forcément à tout, tous les cas euh, mais ça marche quand même dans énormément de cas c'est bon à se souvenir euh, voilà ben, rdf type minuscule c'est un verbe c'est en deuxième position schéma article article ça commence par une capitale euh, C'est donc un complément, un, un objet. Euh, tant qu'on est faire un schéma article hein, pour récupérer du coup des articles Wikipédia, on peut aussi en profiter pour voir les autres trucs qu'on peut récupérer en type. Euh, bah, vous voyez là aussi pareil, vous avez lexical sense avec une capitale et lexical ontologue avec une minuscule. Minuscule égale relation, majuscule égale entité. J'ai appris en gros ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Euh... Majuscule entité, c'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais c'est à la place de là où tu mets des entités d'habitude. Donc, si tu le retiens comme ça. Donc, du coup, là, vous voyez bien qu'après RDR type, il faut que ça soit lexical sens. Et que par contre, si c'était en format ABC, le ontolex sens tout court, il serait ici en fait. Ontolex sens. Bonsoir, si on en est à corriger les erreurs, il me semble que j'ai confondu rang préféré et meilleur rang dans une de mes remarques la semaine dernière. Oui, alors les rangs, effectivement, ça mériterait une session dédiée, je suis complètement d'accord. Il euh, faudrait que je bûche et que je vérifie les trucs. Euh, parce qu'il effectivement le meilleur rang n'est pas forcément le rang préféré. Euh, C'est encore autre chose. On va rester sur les préfixes pour aujourd'hui. Je pense que ça va être déjà suffisamment. Euh, voilà. Donc, euh, si je fais ça, je vais avoir tout ce qui est de type sens, pour ceux qui ont suivi les lexem. C'est un type de données dans Wikidata. Et si je veux relier ce qui. Euh, si, je, si je veux ce, le lien entre, deux, deux, entre le sujet et le complément euh, qui est de type sens, euh, je fais comme ça. Ce qui, euh, en fait, dans la plupart, si ce n'est la totalité des cas, va nous donner la même chose parce que ce qui est là en C, s'il suit en -sens, il a forcément ce RDF type. Euh, D'ailleurs, je crois que les deux marchent là en fait. Non. Ah ben non, par contre, euh, si c'est C qui est de type sens, c'est C qui doit être ici. Voilà, et là j'ai dit résultats. Et en fait, là les deux lignes, elles sont complètement redondantes, mais euh, selon la façon dont on écrit une requête, euh, parfois on passera pas. Bon, puis après, selon les façons d'écrire les requêtes, les similitudes sy de syntaxe de chacun, je ne sais pas comment dire ça, les styles d'écriture. De, de, parce qu'il peut y avoir des styles dans le codage, comme il y a des styles dans l'écriture euh, de textes littéraires. Euh, bah, certains préféreront passer par euh, RDF type et d'autres par euh, Ontolex. Euh, je ne sais pas si ça fait une différence de temps entre les deux. On va tenter sous vos yeux ébahis. Ontolex sens au hasard et euh, Ontolex. Ils s'appellent tous les deux Ontolex 5. Bref. Euh, non, le temps est sensiblement le même. Ok, je me noie là. Bon, c'est pas important. Euh, ce qui est important de retenir, c'est que du coup, ouais, ces deux syntaxes finalement font plus ou moins la même chose. Dans les deux cas, là, je suis sûr que c'est un sens. Euh, si c'est un sens, il est forcément à relier quelque chose en a. Euh, ceci dit, on peut euh, vivre sa vie de Wikidata complète sans utiliser euh, RDF type et les et les les préfixes suivis d'une capitale. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que l'avais oublié la semaine dernière. Euh, par contre, juste pour finir sur les types, on va en montrer. Euh, on va l'appeler pas A et c, hein, Et on va faire groupe by C. Hum, il faut que je fasse une limite quand même. Limite 100. pour essayer de les récupérer tous et puis on va voir NB dans mon nom. ça ne marche pas. C'est pas du tout ce que je voulais comme résultat. Pourquoi il me donne WDNO comme RDF type? Ok. Euh... Si si limite mal. Evzine euh, nous dit Je trouve ça fourbe RDF. TI, c'est la seule relation que je croise avec RDF plutôt que RDFS. Euh, désolé, euh, mais comme je disais juste à l'instant, si c'est fourbe, tu peux t'en passer. Alors, du coup, il va me sortir toutes les propriétés. Ah, c'est dans ma 10 000 et puis comme ça, on est sûr qu'il a que 8000 propriétés dans Wikidata. 149 résultats. Tiens, non. ah voilà. Donc là, euh... ah oui, ben bah voilà, en RTF type, on peut avoir des, voilà, des best rank, euh, les rangs qui reviennent, salaud. Et oui, on en a 12 milliards du coup, là. Tac. 1000... Millions... Non, 1 milliard. Ah tiens, on a un milliard. Vous l'avez mal compté, il y a trop de chiffres. 3, 3, 6, 3, 9, 1 milliard. Ok. 1 milliard de relations de tripler avec BestRank. Euh, schéma article, ok. Donc ça ça veut dire 78 millions par contre. Ça c'est le nombre d'articles. Euh, articles au sens large parce que ça peut être des modèles ou autres en fait. Euh, en tout cas, ça peut être des pages Gallery Commons ou des pages de texte sur Wikisource. Mais voilà, 78 millions. Euh, les formes là dont je viens de parler. Euh, de type coordonnées, bah, ça nous donne plus ou moins le type de coordonnées sur Wikidata. 8 euh, millions. 8 oui, millions, c'est marrant. Un... Pourquoi je suis, je pense, qu'il bluffe. Ah non, pas 8 Est-ce qu'on a le droit de mettre parenthèse C pour faire ce genre de différence Non, parce que là, en fait, si c'est en troisième position, c'est forcément un complément. Euh, dans une onde variable, euh, que je l'appelle C, que je l'appelle Toto... Euh, n'importe comment les chiffres je peux même mettre des accents euh, clavier est pas configuré mais si je mettais du, de, du, du cyrillique de l'hébreu tout ça là le nom de la variable n'a aucune importance donc je peux mettre c ou c peu importe <coughs> et en fait ça remonte au début des données liées c'est mignon si tu parles du rdf oui c'est même la brique fondamentale de, du web sémantique par contre, je suis surpris d'un truc. Si je recherche PP625, qui est de coup coordonnées, je le connais par cœur, combien de coordonnées on a dans Wikidata Je suis surpris du chiffre qu'on a eu ici, Globe Coordinates, 8 millions 6. Il me semblait qu'on avait beaucoup plus de coordonnées que ça dans Commons. Donc pour vérifier que je dis pas totalement de bêtises, par cohérence avec moi-même, je vais regarder. Ouais, voilà, il y a 8 millions 7 de coordonnées, et là, il y en a 8 millions 6. Il y a un truc, alors soit le chiffre est pas à jour, soit toutes les coordonnées comptent pas dans le globe coordinate value. Il ya peut-être une subtilité que qui m'échappe euh, qui vaut la peine de rester. Je suis dit entre 8 millions 6 et 8 millions 7, même s'il ya des coordonnées en plus de cette propriété, d'autres propriétés ont aussi ce type de, de données, euh, mais ce sera vérifié du coup. Euh, voilà, et du coup, je découvre au passage que chaque propriété a aussi. Par contre, voilà Wikibase Property. Ça, ça me permettrait de récupérer tout ce qu'il y a de type propriété. Comme ça, euh, c'est une façon simple de dire donne-moi une propriété. Voilà. Oui, valeur principale 8,6 millions. Bah, là, j'ai 8 8,6 ah, en Bien vu, en valeur principale, déclaration principale. 8 607, 608. Et là, il n'y a que 1000 de différence. Ah uh, uh, bien vu Je vois que. Uh, je vois que le public est plus attentif que moi. Et du coup, ça veut dire que uh, Wikibase Club Coordinate Value ne prend que les déclarations principales. Enfin, ça voudrait dire, ce serait vérifié. Uh, mais ce serait logique. Pas de problème, bah, parfait. Evzid euh, nous demande, il y a des coordonnées qui sont pas sur un globe, genre dans l'espace. Alors, euh, alors les, les coordonnées dans les, et, et, et, et la géographie céleste, un problème non résolu depuis des années sur Wikidata. Euh, mais la réponse simple, c'est non. C'est toujours sur un globe si c'est dans l'espace, euh, sur un autre corps céleste, sur la Lune, etc. C'est toujours un globe Lune. Euh, et si c'est dans l'espace, ma point de vue, c'est que normalement ce que font les astronomes, c'est dire que c'est sur le globe céleste, la voûte céleste, qui sert de globe en fait. Euh, mais une coordonnée, c'est forcément euh, par rapport à un point de référence, euh, sachant que le globe céleste vu de la Terre et celui vu de um, Proxima du Centaure, même hein, pour prendre l'étoile la, la plus proche, un, quasi la plus proche, euh, c'est pas exactement le même. Et si vous avez l'autre bout de l'univers, c'est plus du tout, du tout le même. C'est toujours compliqué les coordonnées spatiales. Euh, puis surtout il y a un problème c'est que les coordonnées spatiales dans Wikidata ne sont pas modifiables via interface et même avec des outils assez difficilement euh, et que à la limite on s'en fiche parce que toutes les coordonnées quasiment sont toujours sur Terre. Bref. J'ai vu avec un exemple avec Mons l'usage de coordonnées. Ouais, effectivement si vous avez sur Olympus Mons, au hasard, totalement pas au hasard d'ailleurs. Donc la plus grande, une des plus grandes montagnes. Euh, de l'univers de connu en tout cas ou d'une système stellaire. Euh, si vous regardez les coordonnées, vous ne voyez pas du tout ici en fait le paramètre globe. Vous voyez les coordonnées par défaut. Si vous même voulez modifier, euh, vous voyez que vous pouvez modifier la précision ici mais vous n'avez pas un bouton qui apparaîtra un jour peut-être pour dire sélectionner le globe. Mais pour l'instant il n'existe pas. <rire> la seule façon que vous avez dans l'interface c'est quand vous... Ah ben. Évidemment, il n'a m'a pas rendu la coordonnée. Hein. Elle n'est plus cliquable, juste pour m'embêter. Bon alors vous me croirez sur parole. Parce que du coup j'aurais pas dû toucher, mais c'est que quand vous avez le lien, ainsi ah, si, bah, voilà, c'est juste le temps qu'il arrive. Vous voyez dans l'URL qui vous, vous envoie Globe Mars. Et si vous cliquez dessus, il vous envoie vers Mars. Donc on voit que voilà, Olympus Monstre sans surprise. Se situe un peu au sud, au, au nord de l'équateur et de des monts pour ceux qui connaissent Mars. Euh, et voilà. Euh, mais c'est honnêtement euh, un problème compliqué des coordonnées. Bref, on dérive. Euh, voilà, euh, 8 millions de formes, ça c'est pas. ça c'est un chiffre qui de tête aussi est correct. Si je sais qu'il y a à peu près 8 millions de mots dans les Lexem. Euh, et les sens il y en a 127 c'est aussi l'ordre de grandeur que j'ai. Euh, Auto-précision, allg partie ouais il y a plein de RDF type euh, Voilà. Juste ce qu'il y a à retenir, c'est ce que je disais au début. Et j'ai oublié de partager le, la requête. Je vais en faire une, du coup. Euh, on va rester sur article, qui est plus simple, entre guillemets. Donc, un b schéma, article et on va faire une minute 10 voilà. Euh, voilà donc ça j'avais envie de vous le partager pour euh, vous ce qui est à retenir en deux mots c'est que euh, parfois voilà schéma c'est souvent à la place du B mais bah, c'est parfois à la place du C et si c'est à la place du C euh, normalement ici ça commence par une majuscule Et je pense à mettre ma requête tout de suite dans le pad, comme ça, j'aurais pas oublié. Et euh, loussona nous propose euh, une requête, effectivement, des coordonnées. Euh... Ah, une requête qui est pas. Tiens, voilà, ça va faire une transition. On va arrêter sur des préfixes, schéma, etc. Euh, on va aller nulle part. Je vais juste, par contre, vous partager celui-là éventuellement. Euh... Sur le pad et sur le truc, euh, en plus, ça a l'air de vous passionner les montagnes. Je vois Zine qui dit 21 229 mètres, c'est pas mal euh, sur terre. Ça fait euh, 8000 au-dessus de l'eau et 10 000 en dessous, soit 19 000 de kilomètres d'écart quand même. Ouais. Euh, C'est même beaucoup plus impressionnant que ça si on creuse parce que euh, il fait la taille de la France cette montagne, euh, ce stratovolcan en l'occurrence. Euh, il est énorme, Olympus Mons euh, est un monstre à tout un tas de, de niveaux géologiques. Euh, on va prendre la requête du coup, proposée sur.. Parce qu'elle elle utilise plein de préfixes à la con. Ça va être la meilleure façon avec un exemple précis de, de vous les montrer en contexte en fait. Donc montagne avec coordonnées ne se trouvant pas sur Terre. Donc là, on lance la requête. Et comme ça, vous allez voir euh, en action ce qu'elle fait finalement. À la limite sans regarder le code, vous allez déjà voir le résultat qui va vous donner un indice. Donc on voit qu'à chaque fois, on aura un élément, donc l'identifiant Q dans Wikidata, son nom, coordonnées, latitude, longitude et globe. Et c'est une requête qui prend un peu de temps. Pas de surprise. Ben le temps qu'elle calcule à la limite voilà donc on a item qui a pour nature d'être une montagne au sens strict d'ailleurs pas sûr que le l'impuissement monstre il soit pas mis comme volcan voire comme stratovolcan voire comme euh, mon volcan martien ou autre euh, on verra s'il apparaît dans les résultats euh, Mons en l'occurrence en aréologie, en géographie martienne, c'est juste le, le nom qu'on donne à toute élévation, montagne, hein, c'est le mot latin à l'origine, euh, tout comme euh, Marineris valles, Nirgal euh, plus souvent d'ailleurs sous la forme Valis au singulier. Et cette requête ne marche pas, c'est dommage, parce qu'en plus, ce n'est pas très compliqué, elle devrait marcher si j'enlève le service label. Ça sera proche de la question sur les imbrications PPSV PS sur Discord. Alors ça je le garde pour la fin, TPSV hein, PS. 18h20, euh, on a encore un peu le temps. Euh, bon on va essayer, espérer que ça va marcher. En tout cas, voilà, ça nous récupère, ça, vous avez normalement assez d'habitude. Les éléments qui ont pour nature d'être une montagne. Et ensuite, ces éléments, on va demander leurs coordonnées. Et on va chercher dans les nœuds d'information en dessous. De la coordonnée elle-même, euh, on va se servir notamment la Wikibase géolat, géolantitude euh, et géoglobe. Ça, ça sert à décomposer finalement euh, la, la coordonnée pour en récupérer la latitude, la longitude et le globe. Et euh, en plus de ça, on récupère PS, euh, la valeur elle-même de coordonnées, pour avoir les deux. D'ailleurs, c'est marrant parce que pourquoi. Qu'est-ce qui s'emmerde finalement quelque part S'il a la coordonnée, pourquoi découper en latitude-longitude Ça c'est pas forcément nécessaire dans l'absolu. Il y a accessoirement si c'est ça qui me fait planter, hein, on peut essayer sans mm -hmm. Mm -hmm on va enlever le et puis on va mettre limite 10 Est ce qui avant en sortir quand même dix montagnes. Et du coup voilà il récupère le globe et vous voyez ici qu'on filtre le globe n'est pas égal à q2 q2 étant la terre avec limite 10 et en retirant tous les trucs il veut pas ah quand même, finalement. Euh, mais 23 secondes pour... Ah mais c'est parce qu'il y a très peu de résultats en plus. Il ya a que deux résultats de montagne, pas sur Terre. Mmh. Euh, bien joué, bien joué. Euh, donc on en a un sur 313, je sais plus ce que c'est. 111, ça doit être Mars. Mars et Vénus. Voilà. Et donc, qui sont respectivement... Alors du coup, j'ai dû désactiver le... Le nom, donc c'est un peu ridicule. Euh, et puis ça aussi, je l'ai désactivé. Sidonia Colles Alors Colles c'est comme une montagne, mais en plus petit. Hein. Ça a donné le mot colline en français d'ailleurs, au final. Euh, ouais, Colles montagne. Euh, en théorie, euh, c'est redondant, donc euh, on supprime. D'ailleurs, donc. Euh, puis voilà, euh, pareil. Matmons sur Vénus est Déjà indiqué comme volcan bouclier, quel est le besoin d'indiquer en plus que c'est une montagne? En plus, je suis à peu près sûr que euh, le gazetteer of euh, Planetary nomenclature ne dit pas que c'est une montagne. Oui, il dit pas du tout que c'est une montagne, il dit que c'est un monstre. Euh, il s'emmerde pas. Feature type mons Montes au pluriel en latin. Ça sent quelqu'un qui a modifié les données. nature d'élément éléments montagne c'est quelqu'un qui a changé oh qui a changé plein de trucs d'ailleurs bonne façon de voir les trucs oui c'était écrit monce ok euh, plus uh, donc en plus là non seulement il a changé la valeur de monce en montagne D'ailleurs, ce que mon c'est volcan bouclier, euh, non, ça c'est deux choses différentes parce que les monstres sont pas forcément des volcans, même s'ils le sont souvent, et inversement, par contre, un volant comme bouclier il peut être n'importe quelle planète, pas forcément un monstre. Hein. Ceci dit, un monstre ça peut être aussi sur plusieurs planètes à voir, mais euh, mon c'est volcan, mais pas forcément bouclier en tout cas, donc là c'est pas redondant. Il avait changé mon en montagne alors qu'il ya sans toucher à la source, ça c'est très mal, c'est pour ça que j'ai annulé. Et je me note je me mets dans la liste de suivi pour plus tard parce qu'il y a un truc qui est chelou sur le reste il a changé des hauteurs et autres et j'ai complètement dérivé de la requête initiale mais voilà comment on peut récupérer voilà exploser une coordonnée pour en récupérer le le, le globe là en l'occurrence ou pour séparer en latitude longitude c'est pas mal euh, beaucoup plus simple que d'essayer de, de le faire à la main parce que vous voyez que là, par exemple, il y a un chiffre après la virgule, il y en a deux. Donc si vous essayez de couper en fonction du nombre de caractères ou je ne sais quoi, euh, forcément ça va pas marcher. Et du coup, là, j'ai corrigé les deux résultats, donc ça va donner zéro résultat. On va faire Mons, pas la ville de Belgique, du coup, Mons, la montagne. Voilà. Et là, du coup, en 246 millisecondes, j'ai dit résultat Parfait. Alors, du coup. Euh... Hop là, on va remonter en arrière pour avoir un peu plus de trucs. Ah, je peux pas revenir à la les... requête de départ. Ah, c'est que j'ai mis bien. Zut. Donc, du coup, en fait, la requête de départ, c'est Montagne qui l'a mis en échoue. Hum, si je mets pas Montagne, mais Monce. Toujours pas la de logique, le monstre, de montagne, voilà. Donc, voilà. Donc là, en fait, elle marchait tout bien au départ, sauf montagne. Sauf que du coup, c'est un peu triché parce que si je dis monstre, c'est un peu sous-entendu que c'est pas sur Terre, donc c'est pareil, c'est un peu rondement. Mais au moins là, vous verrez bien le résultat. Avec le nom, les coordonnées, les coordonnées séparées du coup. Et le globe sur lequel il est. Et on voit qu'il ya a que 209 montagnes les monstres sont pas des montagnes et toutes les montagnes sont pas des monstres mais 209 en dehors de la terre alors que rien que en Bretagne il y a plus de 200 montagnes donc euh, voilà je vous partage ça quand même j'espère que c'était intéressant sans partir trop loin euh, je vois qu'il y a eu des discussions des gens qui parlaient du Discord si quelqu'un peut passer le lien du Discord francophone des wiki projets effectivement enfin des projets de la Wikimedia Fondation dont Wikidata, euh, faut pas hésiter. Euh, moi, comme ça, là, je n'ai plus de tête, sinon je te donnerai à la fin. Je chercherai euh, ce qui est aussi intéressant dans cette requête. C'est qu'il y a une syntaxe qui est un peu chelou. Hein. Je vous dis tout le temps que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis là, vous avez des trucs qui s'enchaînent euh, comme des morceaux du cadavre de Frankenstein, du monstre de Frankenstein. Euh, D'ailleurs, si on clique sur le petit diamant pour mettre en forme, ouh une oh, il casse tout là du coup. <rire> C'est encore pire en fait. Non. Alors non. Pas On revient à rien. Euh... Euh, merci à Charazin. Je laisse ceux qui connaissent pas tester ce lien et dire si ça fonctionne. Ça ressemble à un lien invitation Discord en tout cas. Euh... Ouais, alors, euh... par quel bout prendre cette syntaxe chelou euh... Déjà, bah. Tout Comme d'habitude, hein, c'est une évidence, mais j'aime bien le rappeler. Si ça commence quelque part par un signe, normalement une parenthèse ouvrante, que ce soit une accolade, elle s'ouvre, elle se ferme. Une parenthèse simple, elle s'ouvre, elle se ferme. Donc des crochets, c'est pareil. Il s'ouvre une fois, il se ferme. Il s'ouvre une deuxième fois, il se ferme. Donc là, euh, cette syntaxe est super compliquée. On va prendre un exemple plus simple c'est qu'on va prendre un. Euh, tout ce qu'il a pour euh, qu'est-ce que je prends je vais prendre l'identifiant au hasard je prends l'identifiant pas pu me mettre parce que je sais qu'il y en a beaucoup trop euh, Merrimet, du coup ce sera pas au hasard et si je fais ça euh, le lien fonctionne bien parfait one euh, si je fais ça alors que d'habitude là on s'attend soit à euh, une variable x soit à euh, une valeur donc là en l'occurrence c'est des valeurs du type euh, 35 0, machin je sais plus combien il y a de chiffres exactement mais comme ça c'est le chiffre de l'identifiant lui-même parce que c'est un identifiant textuel euh, mais si je mets ça crochet vous rencontrez clairement c'est que euh, en fait je m'en fiche c'est que quelle que soit la valeur qui est là je prends même pas la peine de la récupérer je prends même pas la peine de la nommer comme variable euh, du coup, elle n'est pas, pas affichable. Euh, contrairement à si j'avais mis par exemple ici ID. Et euh, On va mettre un 10 pour éviter de surfaire, surchauffer en plus mon ordi. Ici, voilà, je récupère, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, les identifiants du type PA machin. Parfois, c'est bien, mais voilà. Là, je récupère le chiffre. J'aurais pu aussi, si je veux, très exactement euh, celui-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il a cette valeur-là. Je peux faire comme ça. Et il me donne le résultat. Euh, mais je peux euh, ne pas le connaître. Mais ne pas le vouloir comme variable pour autant. Et donc, du coup, c'est ce qu'on fait quand on utilise en variable, euh, enfin, crochet ouvrant, crochet fermant. C'est ce qu'on appelle. Euh, alors, il y a plein de noms. Euh, la plupart du temps, en, en anglais, ça s'appelle blanc-node. Donc, en français, moi, j'appelle tout le temps ça un nœud vide. Euh, certains parlent de ressources anonymes. Les traductions ne sont pas toujours très claires. Nœud blanc, nœud vide, nœud machin. Il euh, y a plein de trucs différents et variés. C'est c'est et du coup, je vais pas aller trop en détail parce que ça devient vite technique. Mais euh, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir Blank Node euh, Labels. Ah oui, alors Blank Node Label, c'est ah oui, d'accord, euh, parfait. Euh, bah, ça, on en verra juste après. Blank Node, euh... l'autre Blank Node, du coup sans labels, syntaxe sur Blank Node, voilà. Euh... Et Du coup, sans aller beaucoup plus loin, mais euh, là c'est vide et je peux préciser que ce vide a une particularité. Alors là, ça c'est pas un bon exemple, ça par exemple, euh, parce que l'identifiant il n'a pas de particularité autre que d'être une chaîne de texte, mais par exemple, quelqu'un peut avoir un, un père et cette personne aura elle-même un, un père. Hop là. Euh, par contre, il faut que je la valide comme ça. Hop là donc ça c'est une syntaxe super chelou donc ça c'est une personne qui a un père qui a lui même un père mais dont en fait le grand père je m'importe peu j'ai pas envie de le récupérer et donc voilà et je récupère une personne dont je sais juste qu'elle elle possède un grand père euh, paternel en l'occurrence puisque c'est le père du père euh... Voilà, Avilius, fils de Romulus, a un père, ici, Romulus, et Romulus a lui-même un père. Qui était le père de Romulus, je ne sais déjà plus. Mars, le dieu Mars. Ah bah tiens, on est parti de la planète Mars pour en revenir sur le dieu Mars. C'est une journée martienne directement aujourd'hui. Voilà. Et donc voilà, on peut ne pas s'en préoccuper. Ou d'ailleurs, dont le père, on pourrait mettre bien Mars. C'est un peu étrange de faire ça comme ça, pas la planète par contre, le dieu Mars du euh... C'est un peu étrange, c'est pas très courant, c'est assez puissant en pratique parce que vous voyez que les résultats sont un peu plus rapides puisque en fait on s'en fiche du résultat, il se préoccupe pas à le garder en mémoire, hum... et ça va s'utiliser beaucoup, bah, dans le cas qu'on avait il y a deux secondes où on avait euh... Euh, les, les coordonnées qu'on explosait en enfin qu'on reséparait en longitude, latitude. Euh, ben on va utiliser souvent cette syntaxe raccourcie en fait un peu. Euh, sinon, euh, justement, tout à l'heure, là on avait un, un blanc node, c'est ça, et on peut aussi utiliser cette syntaxe pour les nœuds blancs euh, qui commence par un tiré bas de points. Et D'ailleurs, c'est quand on a une syntaxe comme ça et qu'on utilise sur le petit diamant à gauche là, il nous remet en forme automatiquement la syntaxe selon une mise en forme qui qu l'estime être correcte et il vous remet d'ailleurs explicitement ces nœuds blancs euh, slash enfin underscore quelque chose et puis là il les appelle je me les l'appeler 35 euh, peu importe euh... et donc ça. Que je garde et je reviens en arrière, c'est bien exactement la même syntaxe que ça. Mais vous voyez bien que là-bas, du coup, ça tient en une ligne au lieu de deux. Et euh, c'est plus court, même en nombre de caractères, hein, parce que même si je les mettais en une ligne, les espaces n'ont aucune importance. Hein, donc on peut enchaîner les espaces comme ça, si on veut. D'ailleurs, on n'a pas d'espace au début. Ces deux lignes font la même chose, mais on voit bien que celle-là, bah, du coup, c'est une, une syntaxe euh, raccourcie, abrégée. Euh, voilà les nœuds blancs ressources anonymes je vais pas aller beaucoup plus loin que ça par contre c'est pas celui-là que je voulais blanc node labels ah, donc les blancs node labels c'est cette syntaxe là avec le machin et ça c'est le blanc node blank node syntaxe comment il appelle ça syntaxe for blanc node voilà. pour ceux qui sont à fond dans la syntaxe je vous donne le lien je sais qu'il y en a quelques-uns je vous laisse regarder euh, d'ailleurs, il redonne la syntaxe euh, avec euh, underscore euh, deux points. bah voilà, il dit il vient exactement de dire là ce que je viens de dire c'est que la syntaxe euh, comme ça est exactement équivalent à cette syntaxe. Euh, mais peu importe. Euh, cette syntaxe est ridicule parce qu'on pourrait encore l'abréger d'ailleurs en l'occurrence en comme ça. Il y a vraiment, comme je parlais tout à l'heure, de style. Il y a vraiment moyen de faire plusieurs fois différemment. Ça aussi, ça nous donnera les personnes dont on a le grand-père et Mars, ou peu importe d'ailleurs qui c'est. Il ya a que quatre personnes qui sont petits-fils de Mars. ok euh, Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais garder la syntaxe de tout à l'heure. Je vais garder les trois syntaxes et je vais les commenter. Euh, voilà. Donc, ces trois syntaxes sont strictement identiques. Je mets avec un commentaire pour pas qu'elles soient actives parce que sinon c'est pas.. Euh, D'ailleurs vu qu'elles sont strictement identiques, je peux les mettre en parallèle. Ah oui, je peux les mettre en parallèle sans qu'elles s'interfèrent l'une l'autre puisqu'elles veulent dire la même chose. Euh, bah, je vais vous le partager. Euh... Version abrégée. Super abrégée, on va l'appeler celle-là. On va le mettre ici. Version juste abrégée. Et puis la version euh, longue. Hop là, ça me mettre aussi. Si tu remplaces Mars par Zeus, oui, mais on va pas remplacer par Zeus. On va pas tenter le diable ni le dieu. Euh, voilà. Trois façons d'écrire la même syntaxe. Je vous partage ça. Euh, 37, un peu de retard, mais on est encore bon dans les temps. On va voir l'horreur. Et je vous ai partagé le lien vers Sparkle Plant Mode. Oui. Ok. On est bon. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions, si je vais trop loin ou pas assez loin. Euh, pas assez loin, ça m'étonnerait. Je vais déjà un peu loin dans les, dans les syntaxes de préfixes, forcément. Naturellement. On va faire des choses plus simples la semaine prochaine. Euh, notamment, on a parlé de généalogie plusieurs fois, donc je vais le garder pour la semaine prochaine. Il y a un peu des préfixes particuliers, mais... Euh, pas vraiment que du préfixe à parler, ok. Um, on va reprendre pour commencer. Non, pas l'aide, j'ai cliqué trop vite. On va reprendre le modèle de données. Donc, le modèle de données qui est ici. Um, donc, euh, tous ces syntaxes, voilà. un um, PS, PQ, PSV, PQV. PR, prof prof de Voice Device Form et PRV. Il y en a vraiment dans tous les sens. Euh, comme je disais, la plupart du temps, on passe de l'élément à un autre élément ou de sa valeur, enfin d'un élément à sa valeur qui peut être lui-même un autre élément ou une quantité ou une date ou peu importe, des coordonnées comme on a vu. Donc l'élément il est en wd et on passe par une propriété WDT. On a vu plein d'autres chemins. Avec des préfixes aussi divers que variés. Par exemple, éléments, rdf type, c'est ici, et euh, schéma article, euh, pour dire que c'est un article, c'est là. Ce serait une valeur équivalente, plus ou moins. C'est bien euh, Mais par contre, parfois, pour arriver à une valeur, pour arriver à quelque chose, il faut passer par euh, tout ce labyrinthe euh, aussi euh, divers que varié, on va dire. Donc pour éviter de partir dans trop de considérations compliquées, on va prendre l'exemple de Rennes. Comme je disais, quand on commence et qu'on ne sait pas où on va, c'est toujours intéressant de mettre Rennes, n'importe quelle propriété, n'importe quelle valeur. Et là, il va nous donner plein de. Il va tout nous donner d'ailleurs. En fait, il va nous donner les 545 données directement sur le nœud Rennes. Donc, directement, en fait, les flèches qui partent de là donc euh, c'est à dire des p ou des wdt mais il y en a 145 s'il si y en a d'autres indirects après euh, il nous les donne pas puisque là je demande que ceux en, en direct à un distance euh, qu'est ce qu'on a sur rennes d'intéressant on va refaire les populations non p6 c'est quoi déjà p6 ah mais c'est le chef de l'exécutif c'est le maire de rennes en l'occurrence oui, voilà. ça c'est un ça c'est un bon exemple, ça va changer un peu. Wdt voilà, donc Rennes a pour mère une valeur. Et donc là il y a une valeur hein, et une seule, qui doit être normalement Nathalie Appéré, la mère actuelle de Rennes. Voilà, Nathalie Apéré, parfait. Euh, sauf que comme vous le savez, tout à l'heure on l'a vu d'ailleurs aperçu dans le résultat, il y a beaucoup plus de résultats dans cette propriété mère. Euh, je vais pas revenir sur la question des rangs. Retenez juste qu'avec WDT, on n'a pas tous les rangs. Alors que chef voilà. Donc on a Nathalie appéré qui a le rang préféré et qui est le meilleur rang. En l'occurrence, là le rang préféré et meilleur rang a la même chose. Euh, oubliez les rangs. Et on a tous les anciens maires aussi, en rang normal. Et On a même des maires je crois que j'ai été loin jusqu'à rentrer. Ouais, voilà, tout ça à Lille du Balti en 1695, donc 100 ans avant la révolution, on... Rennes n'était pas une commune mais avait déjà un maire. Euh... Et on va la regarder. Et donc, du coup, pourquoi j'ai fermé par contre le schéma RDF? On va aller un peu s'amuser à creuser dans ces autres préfixes. Donc, forcément, on va abandonner le WDT. Et on va vous voyez bien si on vous sort pas par le WDT. La seule autre heure. Peut-être que j'agrandisse ou que je le mette en plein écran comme ça. Ouais, je sais pas si c'est mieux comme ça pour vous. Euh, pour moi en tout cas c'est pas mal. Euh, voilà. Donc si on sort pas par WDT, on sort forcément par la lettre P. Donc déjà ça je sais que je remplace. Et donc là j'aurais pu non seulement un résultat, mais j'en aurais 24, parce que c'est les 24 mères qui devraient être là à remplir. Euh, et vous voyez que là où tout à l'heure avec WDT, j'obtenais directement un euh, Nathalie Appéré. J'obtenais le QID de Nathalie Appéré, mais voilà, j'atterrissais directement là avec le P. Vous voyez qu'on est encore à 1 de distance. Euh, la flèche PS pour arriver sur la valeur. Donc, si je veux vraiment arriver à la valeur, il faut que je remette value. Euh, je peux l'appeler direct, et donc du coup, PS. 6 Ouais, on va faire juste ça. Value euh, second je pas comment euh, à deuxième niveau. En fait, voilà. Et donc là, j'ai les values WDS. Non, on va pas s'importer, mais on a surtout les vraies valeurs. Les mères de euh, d'ailleurs. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut utiliser la syntaxe raccourcie, soit comme ça. Pour dire je passe par p puis par ps, puis, puis par ps, et j'arrive à la même chose que de Soit on va être rapidement obligé d'utiliser la syntaxe avec les fameux noeuds blancs dont je parlais il y a deux secondes. Et donc, ça c'est pareil, ça me donne un p puis ps. Hein. Voilà. Et là, du coup, j'avais une value directe qui m'intéressait pas. D'ailleurs, je l'ai appelé value direct mais c'est un peu étrange. J'aurais dû l'appeler quoi. intermédiaire, valeur intermédiaire. Là, je peux l'appeler juste value. Et là, voilà, je vais avoir juste mes 24 merdes rien. Euh, jusque là, normalement, ça va. Vous n'avez pas forcément compris pourquoi j'ai utilisé les nœuds blancs, mais euh, ça devrait pas être très très compliqué. Euh, L'idée, c'est juste que voilà, on passe par un chemin détourné pour arriver plus ou moins à la même chose. L'intérêt, c'est que ces mers, voilà, ils ont ici des qualificateurs, ou du coup, les qualificateurs, c'est aussi des valeurs d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on va aussi de ce nœud-là à ce nœud-là avec PQ. Et même s'il relie les deux mêmes cercles, on a l'impression que c'est le même chemin, en fait il ne relient pas exactement la même chose pour autant. Ils sont dans la même typologie de liaison, mais c'est pas le même lien, c'est pas le même lien, la même chose. Donc PQ, clairement, c'est que pour les qualificateurs, c'est que cette partie-là. Alors que PPS, c'est pour aller de là à là, sans passer par ce, le rang ici, en simplifiant. Je ne suis pas sûr que j'ai simplifié beaucoup et donc on va l'appeler euh, intermédiaire interne pour revenir à la syntaxe directe et de cet intermédiaire vous voyez bien que interne, euh, pour aller de là à là on va aussi le qualificateur du même groupement c'est bien pc pq dans les deux cas on part tous les deux de là, là. c'est pour ça que c'est bien un terme dans les deux fois et donc un terme pq PQ, c'est quoi? C'est des dates ici, date de début, date de début, date. Voilà, plaider. Et du coup, maintenant j'ai mes valeurs et je sais quand ils ont commencé: 26 octobre 47, 15 juillet 5, 47. Oui, bah 47, forcément, les, les changements rapides, mais voilà. De ça, c'est du rallier du bâti en 1695, etc. jusqu'à 2014. Nathalie Appéré. Et là, il y a plusieurs choses importantes à retenir, c'est que faut bien penser à utiliser la même valeur ici. Parce que ce que vous voulez, c'est bien cette paire en fait. Vous voulez bien 2014 associé à Nathalie Appéré. Vous voulez pas que ça soit mélangé. Euh, si je l'avais appelé un terme 2 là, euh, par exemple, par erreur, ou si j'avais mis 2 M par erreur, ben, j'aurais une date. Euh, on va mettre un d'ailleurs. Je sais pas si ça me donnait quelque chose, de... Donc là, j'ai des dates qui arrivent. Mais vu que un terme, un terme avec deuxième M par exemple, c'est pas la même chose, là j'ai bien des mères de Rennes. Ça, c'est les valeurs, elles sont bonnes. Par contre, les dates, elles sont complètement dans les choux, parce qu'elles sont pas associées. Donc il faut bien penser à ce que ça soit le même nœud. Et du coup, si je fais ici avec une syntaxe raccourcie, bah, je peux plus faire un, un raccourci ici en fait. Ça, ça, ça ne marche pas. Il faudrait que je remette une deuxième fois, peut-être éventuellement, comme ça. Votre solution, vous penseriez à ça Hop, pardon. Mais si vous pensez à faire ça, en fait vous en rendez pas compte, mais le nœud intermédiaire ici qu'on ne voit pas euh, n'est plus le même. C'est un peu la même chose que si vous faisiez un terme et un terme 2. Euh, et du coup, vous allez bien aller de là à là dans les deux cas, mais ce nœud là, ça sera pas forcément le même. Donc Vous allez peut-être aller parfois une fois avoir Nathalie Appéré et puis l'autre euh, fois pour le qualificateur, vous allez aller dans l'unel de la Vaux ou et de Hervé. Et euh, du coup, vous aurez des résultats qui ne sont pas du tout cohérents. Euh, bah en fait, vous avez même toutes les combinaisons des 23 résultats par 23, donc ça fait 573 76 résultats. Ça fait quoi Ça fait 23 x 23 23 carré Ça fait 529 Oui, ça fait un peu plus. C'est pas 23 que j'avais peut-être. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser les blancs nodes comme on l'a fait tout à l'heure, euh, comme ça. Et là, j'ai bien 24 et donc 24 au carré, ça fait bien 24, 524 576. C'était bien ça, c'est bien la combinaison de tout. Euh, les résultats incohérents étaient cohérents dans leur incohérence. Euh, J'espère que vous avez perdu. Euh, voilà, donc si on veut faire une, une syntaxe un peu courte, il faut faire comme ça. Et donc, euh, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre les deux syntaxes dans la même requête. Euh, voilà, comme ça. Voilà. Donc cette ligne-là est strictement équivalente à ces trois lignes-là. Là, euh, là j'ai que trois lignes, mais vous pouvez imaginer que euh, je récupère le qualificateur de début, mais aussi le qualificateur de fin. Donc, du coup, tout comme je prends la date de début, je prends la date de fin. Alors, date de fin, c'est euh, de fin. Hein, puis on l'appelle date F. Et vous voyez que là, ça peut devenir très rapidement très long à écrire. Alors que là, du coup, avec la syntaxe abrégée, hein, ça peut être bien plus... Euh, sympathique à lire. Hein. Et là aussi, du coup, tiens, je jamais pensé à tester ça, mais hein, vu que là les choses sont la même chose dans les deux cas, euh, donc ça c'est euh, méthode courte avec. Euh, J'appelle ça un blanc note quand même parce que j'arrive pas à me faire. Hein. Et donc ça c'est méthode euh, explicite, voilà et du coup, je peux vous partager ça. J'espère que ça a un peu en partie répondu. Euh, je ne sais plus qui avait des questions autour des PS et des PQ. Euh, il y a eu un, une discussion aussi sur les blancs notes sur, un, sur le Discord. Euh, je sais plus ce qui disait quoi. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, et de la même façon, du coup, je vais pas aller dans le détail, mais qu'on peut passer d'un nœud à un autre, euh, ben bah, on peut passer à d'autres nœuds encore. Là, j'ai pris euh, PS et PQ pour avoir les valeurs, mais on peut aller dans Prov West Drive Form pour avoir tout ce qui est référence euh, pour avoir euh, tout un tas de valeurs aussi euh, diverses que variées. Euh, on va peut-être faire un petit exemple sur les références. Alors du coup, je vais utiliser que la méthode courte à partir de maintenant, hein, parce que vous l'avez vu qu'elle est très facile. Hum. Il y a des références indiquées. Wikipédia en français, c'est nul comme référence, d'accord. Il n'y a pas d'autres références. Ah, alors peut-être pas prendre ça. Peut-être retomber sur la population, qui n'est pas référencée non plus. Ah, mais les bolnac Ah si, il y en a au moins une de référencée. 2. Légale de population égale de 2017. Ok. Euh, c'est bien affirmer dans un style c'est C'est C pas qui affirme directement. C'est un document de donc peu importe. Euh... Dans certains cas, ça met plus de temps et ça s'approche des 60 secondes. Ah, bah, les 60 secondes fatales, euh, effectivement, euh, sont fatales. Euh... Il n'y a pas de solution magique, il faut faire des requêtes plus courtes, plus euh, focalisées sur un objectif. Euh, en tout cas, on va prendre du coup la population. 82 On va remettre la population ici. Puis je vais mettre à limite prop value dans tous les sens. Qu'est-ce qui va me donner avec ça euh, PS, mais ça je c'est pas une surprise. Du coup, cet résultat, elle me donne que par PS. Du coup, il me donne que les liens vers les valeurs. Parce que les autres sont pas des valeurs. Mais si je mets Prove. the right from. Vous avez envoyé ce que j'ai dit en première semaine, la semaine dernière, c'est que certains préfixes ne proposent. On avait déjà RDF. Ou RDFS qui ne propose qu'une seule instruction derrière. Bah, c'est aussi le cas de notre ami Prove qui ne sert que pour les dérivations de référence. Et il ne me trouve rien. Ah bah comme ça c'est fait, merci. P, pro, forme. si devrait trouver Je fais ça comme ça. Bah là il veut bien, je peux m'embêter. Ceci dit, ce que j'aurais besoin de... Alors là j'ai cinq résultats. j'en ai 5 aussi ok hum, ouais je vais pas forcément aller très loin je sais pas hein. euh, si vous avez besoin d'aller moins dans les dans les vos questions sur les références par contre ce qui est intéressant dans les références c'est que euh, ça me saoule par contre qu'il ne récupère pas la valeur parce que j'aurais bien aimé avoir la valeur euh, euh, la PS de P82 value euh, alors value P déjà, ça, ça va pas le faire, et puis ça on va l'appeler ref parce que si j'appelle value dans les deux cas ça ne passe pas. Voilà. Donc là j'ai les valeurs. Et j'en ai donc 5 de source Et donc euh, c'est celle-là qui m'intéresse moi. Voilà, celle-là. Ce qui peut être intéressant, c'est de réutiliser ce chiffre qui euh, ne veut rien dire, est un peu compliqué à trouver, faut passer par là par exemple. Mais si je prends tous les... Euh, bah, voilà. J'enlève euh, ça, et je mets 10, j'ai qu'un seul résultat. <rire> C'était euh, bah, pas un bon exemple. Euh... Et puis en plus c'est qu'un exemple mais il me donne rien. Ah bah oui mais j'ai tout fixé en fait je suis bête là. On va PX. Voilà. Je savais que ça devait marcher ça. Donc là j'obtiens tout un tas de résultats. D'ailleurs vous voyez que les chiffres se suivent, c'est pas par hasard. Et euh, c'est euh, tout un tas de communes françaises qui ont cette source population légale 2018. En fait affirmé dans population légale 2018, j'aurais pu le mettre avec une syntaxe super longue, mais en fait ça, ce chiffre-là correspond, euh, j'aurais dû le garder d'ailleurs tout à l'heure, euh, mais correspond à ce statement-là, enfin cette cette paire-là, affirmé dans population légale 2018. Donc du coup, il va me donner euh, population, là je suis sûr que j'ai une population 2018 qui a une source pharmacie dans population 2018 euh, donc on peut trouver euh, tous toutes les informations venant d'une source alors là du coup population légale insee, forcément ça sera des populations et on va pas aller très loin avec ça euh... ouais on va aller nulle part en fait avec ça c'est un exemple un peu un peu autoréférent circulaire. j'ai parti d'une population pour obtenir des population, mais on va pas aller plus loin euh, mais du coup euh, pour d'autres cas ça peut être intéressant euh, tous les auteurs qui sont référencés avec la bnf tous les auteurs d'ouvrages par exemple l'information auteur vient de la bnf euh, on peut trouver des trucs intéressants comme ça euh, FZ nous demande est-ce que le pseudo des gens qui ont ajouté les infos sont indiqués via prof quelque chose Non, non, parce que ça, là, ça a beau aller dans plein d'endroits ça fera toujours le chemin vers les données dans Wikidata. Euh, ce qu'on voit, euh, euh, on, est reparti, on est reparti sur Rennes, ce qu'on voit à l'écran là. Donc on va pouvoir requêter euh, voilà des, des, des qualificateurs, des références les images les trucs les machins on va pouvoir requêter plein de trucs cachés euh, enfin dans tous les recoins dans cette page là par contre l'auteur euh, l'auteur au sens wikipédia hein, si c'est ça que tu voulais dire euh, euh, euh, ça c'est dans l'historique c'est pas dans les données de Wikidata. En fait. donc là, l'historique on n'y a pas accès ou en tout cas pas simplement euh, pas moins 5 euh, ce soir en tout cas voilà. Euh, après le mieux, c'est d'explorer hein, vous-même les différents préfixes et voir ce qu'ils font. Euh, au début que vous éplorerez, vous, vous aurez beaucoup de résultats nuls où il vous dira ah, non, ça, ça marche pas, ça n'existe ça pas comme ça. Et euh, va te faire froid. Voilà, ben, ça mène nulle part. Euh, mais à force, vous allez un peu comprendre la logique, euh, voir ceux qui vous sont utiles ou pas. Et euh, ouais, pour interroger l'historique d'un événement Wikidata.. Ça veut dire passer par Sparkle pour interroger l'API. Je suis pas sûr à 100% que c'est possible. Et si c'est possible, ça doit pas être propre comme. Il y a des relations vers des diffs. Non, bah non, les diffs, c'est pareil, tout ce qui est dans l'historique, c'est derrière le fichier. Nous ce qu'on utilise dans Sparkle RDF, c'est vraiment ce fichier là, cet élément là, les informations qu'on voit à l'écran. Alors, y compris, voilà les libellés ici, y compris les liens sur le côté, euh, mais l'historique c'est à part, c'est derrière. Par contre, euh, oui, il y a des scripts autres peut-être qui peuvent faire ça. Euh, je connais pas celui dont parle à Charazin Wikidata euh, Trust. Euh, ouais, je veux pas l'essayer ce soir. Euh, sur quoi je voulais finir par contre d'autres je ne sais plus. Ah si par contre je vois qu'il Erwan a une autre question. Sur Nice, je trouve pas de ligne pour un maire qui a fait deux mandats. Euh, tu devrais. Tu devrais. Euh, alors, il y a pas des batailles de modélisation. Et pour quand il y a plusieurs mandats, ils mettent date de début, date de fin. Hein. Qui va plus loin. Ah bah déjà chef de l'exécutif, euh, étonnamment, euh, Nice n'est pas beaucoup rempli. Il n'y a que Christian Estrosi. Par contre, il est deux fois. Par contre, euh, si tu n'arrives pas à récupérer les infos ici, là, pourquoi il a voilà. Si tu récupères que cette information-là et pas celle-là, c'est sans doute une histoire de rang. Si tu prends WDT, comme je disais ici, ce rang-là directement. Euh, WDT ne voit pas ce qui est au rang normal quand il y a un rang supérieur. Mais pourquoi il y en a un aussi Précédé par. Il n'est pas un cas qui va. Un chef d'exécutif. What Ah, c'est remplacé, pas précédé par. Mmh. Non, avec PP6. Euh, ah ben alors, la limite, le mieux, c'est qu'on teste en direct. Si je prends euh, du coup WD Brise de Nice P, P6 value là, normalement j'ai deux résultats qui sont euh, du coup des, des nœuds qui correspondent. D'ailleurs, là, si je clique ce que je voulais faire tout à l'heure, j'ai oublié. Non seulement il vous envoie vers le bon élément, mais il vous envoie au bon endroit dans l'élément. Vous voyez que c'est bien surligné. Là j'ai deux informations qui sont totalement illisibles pour un être humain. Juste au début il y a le 3359 qui donne un que c'est Nice, mais derrière j'ai aucun indice, c'est totalement arbitraire. Par contre si je clique dessus, on voit bien qu'il me renvoie vers celui-là. Et si je clique là, il me renvoie, euh, si il veut, mais vers le premier du coup. Voilà. Donc c'est bien, malgré les chiffres entre guillemets étranges, c'est bien deux choses différentes. Euh, du coup si je mettais psp6 là normalement j'ai deux fois la même valeur christian Estosi, oui c'est ça euh, je devrais avoir deux lignes non alors attend va... le lien j'ai trop donc des ouverts en même temps et deux écrans je me perds euh, donc p6 des début de fin donc ça ça donne qu'une valeur oui bah oui parce que oui je comprends alors c'est pourquoi il bouge par contre il finit de charger quelque chose il me déplace l'écran date de début date de fin j'ai cette valeur là là j'ai qu'une date de début j'ai pas de date de fin donc c'est normal qu'il me l'ait pas donné il faudrait mettre du coup en optional ce que j'aurais dû faire au début parce que j'ai pas fait gaffe mais voilà. Et là j'ai les deux et on voit bien qu'il y a une case vide pour Christian Estosy parce qu'il n'a pas de date de fin pour car il n'y a pas de date de fin bah voilà. le temps que j'explique d'un côté le chat sous vos yeux éveillés avait réussi à comprendre par lui-même ah, voilà. et du coup là le fait que je mette un optional fait que je ne peux plus utiliser la syntaxe raccourcie de tout à l'heure euh, C'est un bon exemple optional du coup, merci de l'avoir posé. Parce que si j'avais mis un euh, comment ça Une accolade comme tout à l'heure, là, bah, là je suis coincé aussi. Je peux pas mettre accolade optional ça ne veut plus rien dire. Et si je ferme mon accolade ici, que je fais euh, l'optional à part, il va être perdu aussi. Donc là, typiquement, avec un optional je suis obligé d'utiliser la méthode longue et explicite. Il y a presque un an de trou entre les deux derniers mandats d'Estrosi, 2008-2016, 13 juin et 2017. Je ne connais pas la ville de Nice. Est-ce qu'il n'est été... qu est pas allé au gouvernement et qu'il a été remplacé Un truc comme ça. Mais ceci dit, ça peut être l'occasion de finir là-dessus. Ah, par là, il a été remplacé pour être à la région. Bah, C'est euh, la même chose. Mais il y a beaucoup de villes comme ça. Quand tous les maires sont indiqués aussi euh, à l'époque euh, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale notamment il y a eu des élections annulées des, pré des, des maires directement nominés par le préfet et autres euh, autres bazar comme seule la guerre peut le faire d'ailleurs euh, qui font qu'il y a des choses un peu étranges des trous et des machins mère maire de Nice Oui c'est ça et du coup Philippe Pradal qui a son article donc à son élément était entre deux je pourrais le mettre euh, il est encore et d'ailleurs il est là donc si forcément il est là je peux le mettre ici Philippe Pradal euh, bah, du coup logiquement il a dû faire oui c'est ça il a fait l'intermédiaire entre Estrosi et Estrosi donc il a fini, il a commencé techniquement le 13 juin, enfin, le 14 juin j'imagine, je laisserai quelqu'un vérifier début on va aller 14 juin, il a une date de fin euh, ben, normalement le 14 mai 2017. Hein, j'imagine que c'est pas une date d'élection. Alors, quel sujet que j'ai cliqué trop vite 14 mai. Et donc, euh, ouais, précédé par, euh, c'est pas bon, et il faut mettre du coup euh, en place. Subtilité dont j'oublie toujours, mais euh, qu'il est là pour nous le rappeler. J'espère que c'est bien le même Philippe Pradal, mais vraiment... Je ne commenterai pas les commentaires du blog, euh, chat, euh, Twitch, même si je suis globalement pas forcément en désaccord on va dire effectivement le jeu des chaises musicales est intéressant pour rester dans le féminisme euh, voilà n'hésitez hum. pas à explorer pour ceux qui sont intéressés par toutes les dérivations si variables hum. Mais tout ce qu'on n'a pas vu aussi, mais du coup j'ai volontairement zappé. Euh, Wikibase, vous voyez quand on descend ici, on a tout un tas de. Euh, alors on a les best rank. Vous voyez d'ailleurs, il y a préfère rank et best rank. Hein, bien les deux différents. Là, hein. Ils font bien la différence par rapport à ce que disait Nouvelle tout à l'heure. pas le confondre, même si euh, quand il y a un préfère, il est deux facto un des best. Mais best, c'est pas forcément préfère. Ouais, donc du coup il y a des wikibas quantity, string, time, url, external ID, etc. que vous pouvez explorer. Euh, et donc du coup là ici il commence par une capitale. Et vous en souvenez en début d'explication. De euh, ça veut dire que c'est un type, c'est dans un RDF type. Et vous descendez un peu plus bas, vous avez aussi des thèmes value, thème precision. Donc là c'est bien avec des minuscules quantity, amount, nopperboard. Et donc là, ça va bien être des choses euh, ici, qui va se quantifier pour récupérer par exemple des dates qui sont uniquement euh, time, precision, siècle ou jour, ou si on vous voulez, quantity qui est seulement en mètres ou des trucs comme ça, euh, bah, il faut passer par voilà, le fameux PSV un rang de plus. Euh, on peut faire une requête pour détecter les mandats de courte durée. Est-ce qu'on peut finir là-dessus éventuellement Oui. On va tenter. On va prendre un... seulement les maires par contre, parce qu'on va pas prendre tous les mandats, sinon ça va être un peu long. Donc on va prendre seulement les communes de France. Strictement communes de France d'ailleurs. Et on va prendre P P6. Euh, du coup là par contre on va pas pouvoir hein, passer en optionnel parce qu'il nous faut pour faire la différence entre le début et la fin forcément le début et la fin. Date de début. Date D. PQ, date de fin. On va l'appeler date F. Et ça est-ce que ça va nous donner pas trop de résultats Ça nous donne que 1339 résultats, ce qui est du coup très peu. Euh, ce qui n'est pas du tout exhaustif des 30 000 communes de France euh, qui ont eu euh, au moins une dizaine de mères chacun, on devrait avoir 300 000 résultats. Du coup, euh, 1300, on est largement loin du compte, mais ça donne un indice. Et donc, du coup, on peut faire un du coup, on va utiliser un bind là. bind euh, date de fin, moins date de début, as euh, durée. Et je peux mettre un accent. Je vous ai dit tout à l'heure, autant le mettre ici. Euh, donc ça, ça marche tout seul. Il n'y a presque aucun rentré dans les actes maritimes, ça ne donne pas. Euh, voilà. Et donc là, du coup, ça doit être des jours. Et on a donc euh, bah, la durée la plus longue, hein, de 66 à 2020. J'ai pas récupéré qui était le maire, par contre, c'est un peu bête. Mais la commune de Bimont, dans le Pas-de-Calais, a le même maire depuis euh, bien longtemps avant que je sois né et il est resté jusqu'à il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, certains de 1800 à 1846 aussi, quarantaine d'années. Hein. Bisichetrie dans l'autre sens du coup. Euh, déjà il y a des erreurs. Ah bah voilà, joie et bonheur. Il y en a qui sont restés de 44 à 40. Donc euh, on sait qu'il y a voilà, une, une inversion dans les dates, très clairement. Il a dû être là de 40 à 44. Alors ce qui s'est passé à Villers-Campo, en l'occurrence. Alors beaucoup de maires n'ont pas d'éléments. Euh, de moins en moins. Il y a eu des imports. Euh, des imports parfois pas toujours euh, euh, fins, on va dire, un peu brutaux. Euh, et ouais, Acharazin me demande, ta requête sur la durée des mandats ne fonctionne que si chaque mandat a été individualisé. Oui. Tout à fait bien vu, et les mandats doivent être individualisés, notamment pour ce genre de requêtes. Si vous les individualisez pas, c'est le bordel très vite. Et Donc là, on voit effectivement Julien euh, d'ordon qui a été maire de 44 à 40 à ah, aux années 40. 1 hein 1 hein et ceci dit, c'est pour ça qu'il râle, ça doit être. Euh et Puis en plus, il est président par une délégation spéciale, donc il n'est même pas vraiment élu maire. Alors, tout, tout. Euh, bah en fait, non, là, ce qu'il faut faire, c'est trouver une source et trouver la date euh, exacte de fin qui est après 44, mais qui est dans les années 40, mais un peu dans les années 50. Hein, on n'a plus d'info du coup, hein. on n'a plus d'infos sur l'article de Vierge Campo. Ah Mais ce tableau vient de Wikidata. Je suis en train de voir avec le petit bandeau là. Hein, et puis les dés. Euh, ok, très bien. C'est une commune. Ah oui, elle a disparu en 47. Bah, il a sans doute été. Il a sans doute été le dernier maire. 44 à 47. Allez, je peux pas faire de suppositions dans le vide comme ça, mais. Euh... Ouais bon tant pis on n'aura pas le détail euh, et euh, voilà on a d'autres alors lui c'est spécial parce que du coup moins quatre ans euh, là c'est pareil il y a une erreur ça c'est sans doute une inversion parce que de 1er juin au 1er juillet 93 euh, à moins que ce soit pareil une question de précision mais c'est ça c'est deux juin 80. et on sait qu'il a commencé en 10... là, on sait qu'il a commencé en juin 1793, mais on sait pas exactement quand il est terminé euh, du coup bah ça fait une durée négative parce que quand vous mettez pas d'indication précise il considère c'est le 1er janvier de l'année donc du coup c'est janvier avant juin et on se retrouve avec une ceci dit c'est pareil d'attendre donc lui il a fini en juin 1793 donc lui a commencé forcément après et Lui a commencé en 1794. Euh... Ouais, ouais, non. on peut pas déduire avec certitude. Euh... Ceci dit, c'est possible que ça soit juin 1794 dans les deux quins. En même temps, les 1700, juste après la révolution, c'est pas forcément la meilleure période pour trouver. Et donc, on a quelques-uns à zéro. Bah pareil 1790 ou 15, 1538. Quelle commune a des maires jusqu'en 1500? Angers, d'accord. Ouais, c'est techniquement le, oui, parce que c'est pas P6, c'est pas le, c'est pas maire, c'est chef d'exécutif donc les échevins et autres. Donc le premier qui a une date réelle, on va dire. C'est du coup en 1848, donc de mars à avril, et donc c'est la commune de r dans le nord, où on a un maire qui est resté 1848. Voilà. Hubert Joseph Dolin, par maire par intérim, de avril à ah oui, du 1er avril, c'est ça qu'il y avait. 10 jours, oui, le mars 1er avril. Enfin, avril sans précision, mais forcément au moins 1er. Donc lui, il est resté qu'une dizaine de jours. Euh, par intérim. Et d'ailleurs, euh, du coup, euh, il a été repris. Euh, il a été élu, euh, sans doute avec une élection correcte. Euh, enfin, dans les règles. Et là, il était juste nommé maire par intérim. Suite d'ailleurs, on voit motif de Fin euh, mort au cours du mandat du précédent. Donc on voit bien, voilà, il est mort le 21, le 22 sans doute par euh, nomination préfectorale. Je sais pas comment ça fonctionnait en 1848, mais euh, euh, sans doute procédure. Il devait être le maire premier adjoint, un truc comme ça. Euh, et puis du coup, le un mois le temps de réorganiser l'élection, il a été élu pour un, une vingtaine d'années. Euh, du coup, ça veut dire que là, on n'a pas forcément le maire au mandat le plus court, parce qu'il a pu en cumuler plusieurs cours à la suite. Finalement, il a, il, tu peux être nommé euh, en théorie par un préfet pendant une dizaine de jours, être cassé pour une raison Y, euh, ne, ne plus être maire, et puis être renominé euh, soit directement après, soit quelques années plus tard. Euh, donc là, il faudrait passer par le PS, euh, 6 maire. Il faudrait regarder que dans les résultats, on a... Euh, alors déjà, je vais faire un filter La durée est supérieure à 0 pour supprimer les petits problèmes de durée euh, de tout à l'heure. Puis on va supprimer les durées inférieures à 100 jours. Ça fait trois mois, c'est déjà peu. Pour avoir du coup seulement les durées entre 0 et 100 jours. Donc là, on a vraiment les petits mandats. Voilà, 10 jours, 12 jours, 17 jours, 30 jours, et c'est déjà assez drôle comme ça, je trouve. Là, on parle plus trop de préfixes. Est-ce que j'ai fait le tour des préfixes? Et du coup, là, ce que je voulais montrer avec ça, c'est que voilà, on a des noms qui vont peut-être des chiffres qui vont revenir. c'est compliqué de voir avec juste les chiffres parce que là il y avait les chiffres. Mais ceci si je trie par chiffre. Ouais. Identifiant. Est-ce que j'ai un maire qui revient deux fois pour des mandats courts Non. Les mandats sont pas groupés. Non parce que si on les groupait, on serait forcément perdu à pas savoir. Bah, les élections en plein milieu d'un mandat. Euh, qui n'est pas du tout une période d'élection, le fait d'être nommé par intérim pendant une dizaine de jours, puis ensuite machin. Si on groupait tout ça, par exemple, si on groupait ces deux-là, parce que c'est la même personne, on saurait qu'il est de 22 mars 1848 à septembre 1870. Du coup, on, a, on aurait une durée qui est pas la durée euh, légale habituelle, parce que euh, la plupart n'ont pas été élus en mars 48, mais euh, je sais pas quelle époque étaient les élections à cette époque-là, mais euh, ça colle pas. Puis on pourrait pas dire que le début est par intérim, mais la fin est pas par intérim. Ah oui, pardon. Euh, les mandats ne sont pas groupés. Ben parfois ils le sont. C'est pour ça que la, la question de la charazin n'était pas euh, euh, totalement déconnante. C'est que certaines personnes que nous nommerons pas, on ne blâme personne en particulier, même si c'est une mauvaise idée, euh, regroupent ou veulent regrouper les mandats et ça nous pose des problèmes. Voilà. Je vous partage cette requête, je ne l'ai pas fait du coup. Hop là. Et du coup, l'inversement, ce que je voulais dire, c'est que oui, si on veut regrouper euh, à la limite, euh, je vais pas faire le filtre là, on peut regarder que les zéros. Et là, je peux faire groupe by euh, maire. Et là, je peux regrouper les mandats d'un maire. Euh, faudrait faire gaffe à moins de grouper les maires d'une même commune parce qu'en plus, un maire peut faire plusieurs mandats dans plusieurs communes. Ça dépend aussi comment on compte la durée. Est-ce que le mandat le plus long de maire, par exemple, c'est au sein. D'une même commune Est-ce que c'est consécutif Est-ce que c'est dans plusieurs communes, pas consécutif, etc. Euh, la façon dont on pose exactement la question on peut influencer. Il y a par exemple des pays où le, les mandats sont limités à une certaine durée, euh, et, euh, et c'est écrit noir sur blanc c'est la durée totale. Par exemple aux États-Unis, le président des États-Unis peut pas faire plus de deux mandats. Point. Barre. Dans d'autres pays c'est écrit qu'il peut pas faire plus de deux mandats consécutifs donc il peut en faire deux partir et puis revenir et puis partir revenir euh, Et dans d'autres cas c'est pas précisé donc c'est l'interprétation du juge ou autre c'est toujours un... joie et bonheur euh, voilà et là ça fait plus de 20 minutes que je déborde de mon heure donc je vais m'arrêter là je ne sais pas si vous avez des questions si ça vous avait intéressé si j'ai fait le tour des préfixes j'essaie de réfléchir en même temps que je parle et je crois avoir fait le tour des préfixes mais je ne suis pas sûr, donc je vais m'arrêter là pour les présentations. Et si vous avez des questions pour finir, je vous laisse un peu de temps éventuellement. Sinon, du coup, comme on le disait, il y avait le Discord. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux. Euh divers que variés facebook euh, telegram twitter mastodon euh, pigeon voyageurs si vous utilisez encore hein, les animaux vivants euh, euh, donc voilà n'hésitez pas à me questionner ou sur wikidata directement utilisateurs Vigneron. Euh, je suis là pour ça et vu qu'il y a un délai entre la question au moment où vous la posez et la moment où je... moi je la reçois ah, bah voilà. Euh, oui, W3CWD, c'est complet, merci. BD peut-être. BD base de données. Merci pour les explications. J'ai un peu décroché sur la fin, mais c'était cool. Bah, de rien. Euh, ça me fait penser qu'on est en train de préparer un Wikidata MOOC qui verra le jour d'ici la fin de l'année peut-être. Il n'y a pas encore de, de choses très précises, on ne sait pas exactement la date. Euh, de toute façon, pas avant septembre-octobre, ça c'est sûr, pas avant l'été. Euh... Même sans doute beaucoup plus tard. Euh... Évidemment, quand ce Wikidata Mouk sera paru, je me ferai un plaisir de le, le recommuniquer par ici. Euh... Notamment pour certains, pour revoir toutes les bases des explications euh, enchaînées les unes après les autres, ça peut être pas mal. Si certains d'ailleurs sont euh, intéressés par euh, faire du bêta test, c'est peut-être un peu tôt encore pour en parler, mais euh, pour faire une relecture des euh, contenus, pour tester si le wiki euh, le cookie enfin, le, le Wikidata est intéressant, euh, n'hésitez pas à vous signaler. Alors, Evzine, euh, je suis un peu étonné que les données n'aient pas de relation avec les pseudos des gens qui les ont ajoutés. Alors, que ça me paraît très utile. Euh, non, il n'y a pas de relation directe. Comme je disais, il y a peut-être une relation indirecte. Et encore, je suis même pas sûr. Euh, mais parce qu'en en fait, les données, euh, peu importe qui les apporte, c'est comme quand tu regardes un article Wikipédia. À bout de chaque phrase, il n'y a pas mis source, euh, source, tartempion. Euh, c'est euh, mis derrière. Donc, il y a d'autres outils. faut que je teste l'outil dont on parlait à Charazin. Je regarderai qui euh, data trust, euh, mais du coup, c'est pas en direct et à ah, BD. Alors, attends, c'est quoi BD comme, euh, comme préfixe? Je ne connais pas ce préfixe BD. Un euh, je ne l'utilise jamais. ABD ah, service param. âme, euh, en plus, il ya des bugs il ouais, faut que je regarde en précision euh, ça me dit rien ce bd je regarderai ah oui la licence et c'est 0 donc on n'a pas besoin de ressortir le nom de la personne qui a participé à ajouter une info oui mais euh... ouais on va pas rentrer dans les débats de <rire> licence droit d'auteur mais en fait que ce soit c'est 0 ou autre chose euh, peu importe en fait euh... Ouais. Oui, c'est vrai que c'est zéro, change les choses quand même. Euh... Non, puis si on veut respecter la licence et voir qui a ajouté quoi, on a toujours le diff. Euh... Donc la licence est respectée, mais euh... la requête Sparkle, c'est pas un outil de... de faire respecter les licences, hein. c'est vraiment un outil sur les données. Donc euh, il se préoccupe pas de ça. Euh, surtout qu'en plus la licence est toujours cc0 donc il n'y a pas de piège non plus. Et après, comme je disais, on a d'autres outils euh, pour surveiller les personnes, hein, que ce soit d'ailleurs euh, simplement les listes de suivi, euh, les historiques euh, et d'autres outils bâtis autour de ça. Euh, je vais me renseigner quand même pour une prochaine fois parce que c'est une question intéressante. Euh, je suis sûr qu'il en existe des outils comme ça, mais là il n'y en a pas qui me viennent en tête. Euh, voilà. Bon, bref, bon appétit. Oui, euh, je suis d'accord avec ce, cette conclusion. Bon appétit à vous. Euh, à mardi prochain, sans doute pour de la généalogie, du coup, et pour euh, découverte de nouvelles euh, aventures euh, de syntaxe. La généalogie, on a des choses un peu personne. On peut poursuivre la discussion plus tard. Hein. Allez, bon appétit. Ciao, salut.